Donc, l'autre défi, c'est la qualité des portefeuilles. Aujourd'hui, on a un peu de déficit sur l'information financière. D'ailleurs, si vous remarquez, nous sommes plusieurs institutions à opérer dans les zones urbaines. Cela suppose que nous nous partageons euh, les clients. Et ça peut avoir euh, quelques limites sur les principes de protection des clients, notamment sur la sur ce principe de surendettement, de lutte contre le surendettement. Pour vérifier eh, l'historique des clients, on n'a pas toujours beaucoup d'informations. On a un bureau d'information sur le crédit qui s'est installé récemment, qui tarde encore à se développer rapidement. Il n'y a pas encore beaucoup d'adhésion euh, de la part des institutions qui ont sans doute des difficultés de système d'information ou même certaines institutions qui sont encore euh, réticentes. Donc tout cela a besoin d'un peu de temps pour se mettre en place. Nous, à Microquête, euh, pour vérifier l'historique des clients, euh, nous avons notre méthodologie. Est-ce que notre modèle vraiment se base sur la qualité de l'évaluation aux clients euh, les clients qui déjà ne peuvent pas rembourser, c'est un problème pour lui euh, et c'est un problème pour nous aussi. Donc euh, notre évaluation, comment ça fait On regarde beaucoup non seulement les dépenses de business mais aussi les dépenses familiales parce qu'on considère que la personne fait face à tout un ensemble de, de dépenses qui, qui vont bien au-delà des de dépenses professionnelles. On est très regardant aussi quand on discute avec les clients à considérer est-ce que la personne a d'autres créances hier, d'autres prêts pour les considérer, et surtout on se fixe aussi des limites par rapport à quel montant on peut lui attroyer selon sa capacité réelle de remboursement. Concrètement, nous on fixe un seuil de 70% qui est, on ne dépasse jamais. Parfois, nos clients, ils ne sont pas contents. Souvent, ils demandent plus parce qu'ils ont des beaux projets. Euh, ces clients qui te dit oui, mais moi, je sais que je peux rembourser. Mais on entend vraiment un dialogue avec lui pour lui faire comprendre qu'en réalité, ça ne lui arrange pas forcément à se retrouver sous l'eau, qu'au moindre petit souci, il va tomber, il va se retrouver avec une dette qu'il ne peut pas rembourser. Et il y a tout un processus, disons, des et d'éducation financière si vous voulez.